Bonjour tout monde, content de vous voir euh, vidéo aujourd'hui sur l'évolution de ma grow septième semaine de floraison terminée. Écoutez, les Master Growers avaient raison, il faut vraiment attendre à la fin, non de la floraison, non du séchage, mais vraiment à la fin du curing pour avoir le résultat final de notre produit, notre cannabis. Écoutez, dès le début de ma gros. Mes plans préférés ont changé. Euh, au début, ils sentaient rien. J'ai commencé à avoir des plans préférés à cause que je les trouvais beaux. Ensuite de ça, il y en a que je trouvais euh, commençait à sentir bon. Les arômes ont commencé à sentir. Les couleurs aussi, j'ai des plans qui sont mauves. Euh, le White Widow Super Skunk a tellement de tricônes, c'est incroyable. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il sent Il sent vraiment le... Le Surette Beurre d'arachide vomi, man. C'est celui qui a le plus de trichomes. Il est blanc, blanc, blanc. Euh, je me suis procuré un un petit euh, microscope pour pouvoir voir les trichomes. Pour être euh, bien sûr du moment où lorsque je vais couper mes plants, Il faut vraiment euh, regarder les trichomes. Puis c'est à vrai un tiers des trichomes. Il faut que ce soit. Euh, un peu plus brun avant de couper le plan. Je ne vais pas me tromper avec le 1 tiers. Là. Il faut regarder la couleur des trichomes. Si tout, tout, tous les tricônes sont bruns, bien vous allez perdre de, des arômes, des terpènes. Les cannabinoïdes vont être à la baisse. Votre taux de THC va baisser. Donc, ceux là, qui veulent vraiment un bon taux de THC, couper le cannabis au bon moment. Il ne faut pas attendre d'avoir les tricônes tous bruns. Il faut regarder, il faut avoir des tricônes blancs. Des tricônes un peu brun pâle. Mon zombie's Giddles, il sent rien. Mon zombie's Giddles, il sent rien. Les feuilles ont commencé à être un petit peu mauves. Euh, mes deux boba CBD. J'en ai un. Les balles sont gros, sont gros, sont grosses. Il a pas de tricône. Il a pratiquement pas de tricône. Pas de goût. Les cocottes sont géantes, mais il n'y a pas de goût. Ça va être des cocottes à 8% de THC, 10 CBD. Mais ça, je m'en attendais. Mais les cocottes sont géantes, pratiquement pas de trichomes, C'est le cannabis qui a le moins de Le L'infinitif numéro 2, le boba couche CBD. Euh, il a l'air d'avoir un bon petit goût. Donc, lui, c'est celui que j'ai le plus positif. Le boba couche CBD numéro 2. 8% de THC, 10 CBD. Euh, L'arôme de l'air bien, des trichomes. Euh, pour ce qui est de mes deux perps, ça c'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Euh, J'ai un, un petit peu tanné deux. Un peu tanné. Un qui goûte le raisin. Ceux qui aiment le fruité, euh, je peux comprendre. Mais est-ce que ça va devenir un keeper? Est-ce que ça va être un, un, un plan que je vais garder, un keeper? Euh, J'ai un clone. Est-ce que ce clone-là, je vais essayer de le garder pour que ça devienne une mère? Fumer du raisin, fumer du raisin, ça me fait penser au Tangerine Dream de San raphaël Le goût de l'orange, ça tombe, ses nerfs à un moment donné. Peut-être pas ses nerfs, mais ça tombe sur le cœur. Quelle grosse semaine, hein, cette semaine avec Tribal, Canara, euh, Biotech. C'est vraiment incroyable! Vraiment, vraiment content là, que cette compagnie-là soit à la SQDC. Ils ont sorti des 28 grammes avec leur marque de commerce Nogs N-U-G-Z. Déjà un sativa de sortie à la SQDC. Soyez des nôtres. Demain matin, je vais sortir la vidéo du CBD Harmony. Euh, la marque Orchid de, de, de, de, de Canara Biotech. Donc, septième semaine de floraison terminée. Je vais arrêter de les nourrir, mes plants. C'est fini, les nutriments. On va commencer la période de leaching. Leaching, euh, donc, c'est seulement donner de l'eau. Et les plants vont euh, trouver les nutriments qu'ils ont besoin dans le restant, dans la terre. Et euh, ils vont prendre ce qui reste. Et ça va être très dur là, pour les plants la dernière semaine des trois dernières. La dernière semaine des trois dernières. Euh, parce que là, il n'y aura plus de nutriments terre Du tout, du tout. Ils vont être obligés d'aller recherche aller chercher les dernières ressources qu'ils ont entre elles, entre, euh, entre elles-mêmes. Et puis euh, Ça va être la fin. Ça va être la fin. On va regarder les trichomes. Donc il reste deux semaines et demie, trois semaines avant euh, la coupe de mes plans. Donc euh, vraiment excité. Donc on va juste continuer avec les deux perps. Sinon, une goûte le raisin. Je vais peut-être me tanner avec le raisin. L'autre la lavande. Euh, le goût de la lavande, c'est un petit peu apaisé. J'aime pas beaucoup là, le, liva, le lila, le lavande, euh, terpène, lina, linalol. Mais mes deux perps, Les cocottes sont belles, comment à avoir des foxtels. Comment commencent à avoir des foxtels avec mes perps. Incroyable. Et la cocotte elle-même. Hein, le pot c'est du pot, le pot c'est vert. Non! Non! Non! Arrêtez! Arrêtez! Le pot c'est du pot! Arrêtez de dire ça! Arrêtez! Je pense qu'on va avoir une petite expérience avec les peurs. On va le regarder avant de le dégrainer. Et même les couleurs sont en train de changer. Il est vert avec du mauve un peu. plus vraiment, là, mauve euh, léger, léger. Euh, il va être très très beau à regarder D'après moi les Purps là, Parce que là on arrive à la fin À la fin de la floraison Donc les deux Purps Très beaux pour le visuel Un goût de le raisin, un goût de la lavandre Les Zombies giddles, euh, Lui c'est celui que mes cocottes des fois sont un peu molles euh, Toutes mes autres cocottes sont dures Mais le Zombies giddles, Des fois est un peu molles Comme je vous l'ai dit tantôt Des petites feuilles mauves sans pas grand chose. Mes deux Gorios Sgirros, hein, on les a suivis, les Gorillaz Girls, avec mon fameux Sativa, hein, celui qui a les feuilles très minces. Les deux qui ont les cocottes mauves, vraiment, vraiment énervé, énervant aussi, hein. Euh, ça a commencé avec un goût un peu sucré, avec un petit goût de gorillaz girlos, le petit gorilla sguirose du Eros Blue. Je l'avais. Je l'avais. Je l'ai encore. Mais. Là, j'ai un petit goût de Gorios. Gorios gros. J'ai un petit goût de Edos Glue. Avec un petit goût sucré. Avec un espèce de tot cariophilène Par-dessus ça, mon homme. T'en veux-tu du cariophilène? Tain, tain, tain, mon homme. Non, non, non. C'est de la mare, merde. Ma plus belle cocotte, mon plus beau cannabis. C'est comme du haut de gamme. Du haut de gamme de houseplant de canopy du plus haut, C'est du pot à 70 piastres de canopy ce qui n'existe pas. Écoute, man, sucré, un petit peu sucré, un petit peu Gorilla Glue et Glue, avec bien du épicé, de la marre, man. Euh, écoute, je le sentais avec, mes, avec mon nez, hein, une bonne façon de sentir. Léger, un petit peu sucré, comme je viens de te le dire, c'était un peu léger, tu Avec mes doigts, tu touches un peu en dessous, les cocottes sont plus fraîches, plus gommantes. Man, c'est cariophilène à côté, man, à côté. Phénotype numéro 2, c'est terminé. C'est terminé, le phénotype numéro 2. Il est beau, il est beau, il est beau. Pas sûr d'y laisser une chance. Pas sûr que ça soit un keeper. J'aime assez ça à dire keeper. Vous savez pas comment. Donc les Gorillaz Gedos, euh, les cocottes mauves. Euh, pas sûr que ça soit incroyable. Les Purps, raisins, lila lavande. Zombies Ghettos, ils sentent rien. White Widow Super skunk, surette, surette, beurre d'arachide. What the fuck man. Euh, mais beaucoup chez BD, une de c'est des grosses grosses cocottes, goûte rien, 8% THC. Fuck. Fait que ça va être une grow euh, de marde. Ça. Pour les arômes, on n'aura pas un, un Gazi, euh, Keeper, euh, Rockstone, Ethos Glue, euh, Gélatomine. On n'a pas de ça. On n'aura pas de ça dans la grow à Winman. On se croise les doigts, on se croise les doigts que les goûts s'affinent, les arômes s'affinent. Euh, ça Safine? Ça fine, je sais pas trop. En tout cas. On va aller voir ça de plus près. On va essayer de voir là, si ça.. On peut voir ça à la caméra. Les Purps avec le, leur début de Foxtel. On va regarder les Gorillas Girls en mauve. Euh, c'est beau, c'est bon. On est vraiment content qu'ils soient mauve. Mais on n'est pas vraiment content qu'ils sentent le cariophyllène. On va aller voir les Bobacouches qui sont énormes, mais.. Oh c'est assez barbe. On va aller voir ça tout de suite. Septième semaine de floraison terminée. Fini les nutriments, on fait juste donner de l'eau. On check les tricônes. Donc voici euh, ma grow dans l'ensemble. On va aller voir les plants là, un à un. Donc vous voyez là qu'il y a un manque d'espace euh, flagrant. Euh, j ai, j ai, je vais vraiment, vraiment m'améliorer dans ma deuxième grow. C'est vraiment ma première grow à vie. On peut toujours dire bonjour à ma SF-4000 de Spider Farmer, une lumière là, vraiment très puissante, euh, je vous la suggère fortement. SF-4000, parfait pour une tente, 4 pieds par 4 pieds. Il y a un timer dessus, vous pouvez jouer avec l'intensité, euh, la force de la lumière. Vraiment très impressionnant. Là. Rien à dire sur cette lumière de négatif. Donc on peut même voir d'ici qu'il y a des petits jeux de couleurs. C'est quand même le fun. C'est quand même intéressant. Donc on, on va aller voir ça là, euh, immédiatement. Nous, voici avec le Zombies Giddles. Écoutez, euh, les feuilles sont mauves. Mais ils rien. Ils sentent sentent rien. En tout cas, il ne sent pas de cariophilène, ça c'est intéressant, j'ai juste un phénotype, ça a été un cadeau d'un abonné. Les graines de cannabis euh, nous viennent de Ripper Seeds, le fournisseur. Le Zombies Ghettos, c'est celui qui est le plus haut en taille. Cocotte, quand même assez belle. Vraiment hâte de voir là, euh, ce qui va arriver avec euh, la fin du résultat pour le Zombies Ghettos. On passe au prochain. Couche-couche. Très très très petit plan. C'est deux petits plants que j'ai rajouté à la fin là, de ma grow en début de floraison. J'aurais pas beaucoup de grammes, mais les deux coches-couches, je vais aimer les arômes. J'ai une plante mère là, de ces deux petits plants-là. Petit goût gazi incroyable. Vraiment hâte de fumer mon propre couche-couche que j'ai fait pousser moi-même. Très beau, tricôme, elle fait partie du décor, couche-couche, couche, les graines viennent de DNA génétique. On connaît ça à l'SQDC. on passe au prochain. Beau couche, CBD Phénotype numéro 2, les plus grosses cocottes, le moins de tricôme, le moins d'arômes, sans rien. Ah, le bobo couche CBD numéro 2, on ne le gardera pas. J'ai deux clones, on va s'en débarrasser cette semaine. Ça va faire plus de place pour les autres plants. J'ai trois autres graines de cannabis, ça vient de Dinafem, Donc, euh, phénotype numéro 2, c'est terminé. Il n'y aura pas de descendant. On va plutôt euh, regarder le premier, que lui on va garder. Mais pour le 2, c'est terminé. Phénotype numéro 1, Boba Kush CBD. Lui, on va peut-être le garder, euh, petit goût gazi, très faible. Beaucoup de tricombe. Beaucoup plus beau là, que le numéro 2. Euh, il vient de Dinafem. Vraiment hâte de voir si le, la graine de cannabis numéro 3, 4 ou 5 va être mieux que celui-là. Mais le 1, beaucoup mieux que le 2. Facile, facile, facile. Facile à choisir. Et ça, le seul problème, c'est que le 2, il fait plus de cocotte, plus de production, plus de grammes. On pourrait peut-être le présenter à du bon ou du bon select. Mais le phénotype numéro 1, il produira pas assez de grammes pour du bon select. White Widow Super Skunk. Il sent le surette. Surette beurre d'arachide. Non, t'as pas ça, hein, la SQDC? Mais c'est pas bon. Oh non, oh non. Euh, j'ai deux clones de Super Skunk White Widow. J'espère que le Surette va s'en changer en citron. Que le Surette va s'en aller. On sait que le citron, là, ça serait plus là, vers le Super Skunk. White Widow, euh, j'ai connu ça, l'SQDC, mais... faut peut-être pas se trop fier à l'SQDC, là, des fois, les arômes. C'est ordinaire. J'ai essayé le White Widow avec du bon Select comprenez ce que je veux dire, et exo, exo, euh, c'est pas du haut, haut, haut de gamme, donc je connais pas beaucoup le White Widow, donc euh, le White Widow Super Skunk ici, ça va être un keeper, on va être obligé d'attendre jusqu'à la fin pour être vraiment sûr de son arôme, cadeau d'un abonné, les graines de cannabis viennent de Ripper Seeds, on passe au prochain. Curious Goodles Phénotype numéro 1, le Sativa. Il est beau. Petit goût de, petit goût de sucré. Il coûte pas trop trop de cariophyllène présentement. Mais on sait que le phénotype numéro 2. Oh, C'est effrayant. C'est effrayant. Mais là, lui, jusqu'à jusqu jusqu présent, il tient la route. J'espère que ça ne va pas changer, là. Et puis qu'on va pouvoir avoir un bon cannabis avec un petit goût gazé sucré. Avec le Gorios Ghettos. J'ai encore trois graines de cannabis. Je ne sais pas si ça va être des Sativa ou des Indica. Ça va être vraiment une surprise. C'est lui qui m'intrigue le plus, le Gorios Ghettos. Donc, ça, c'est le Sativa, le numéro 1. Gorios Ghettos numéro 2. Ça a été mon préféré du début à la fin de la grow, mais là, aujourd'hui, c'est ça. C'est pas la fin, mais... C'est la septième semaine de floraison terminée. Et là, ce n'est plus mon préféré. Écoutez, cariophylène, tu dis. Petit goût gazé à la ethos glue, comme on a dit tantôt. Petit goût sucré, comme à la étoile polaire CBD. Tu capote là, hein? Moi aussi, je capotais. Mais le goût qui sent le plus, la terpène dominante, qui sort de nulle part Cario -filaine. oui, oui, ça a tout gâché. Non, je ne le veux plus. C'est même pas un keeper. Ce serait le haut de gamme, du haut de gamme, du haut haut de gamme de House de Canopy. Écoutez, on va les présenter euh, une coupe de, de clones du Gorillaz Gueros numéro 2 à Canopy. Ils vont peut-être nous l'acheter. Le Purps le purple qui sent le raisin, le Phénotype numéro 2. Il commence à avoir des petites bosses qui poussent un peu partout. Là. On dirait des Foxtel. Vraiment hâte de voir le résultat de tout ça pour les visuels. L'arôme, euh, ça n'a pas changé. Mais encore un petit goût de raisin, là, comme le Peupo Chitral. Quand même très beau là, comme Buds. En vrai, là, euh, on, on le voit très bien. là. Et qu'il y a des poils, hein? Mais il est quand même très beau. Je ne sais pas si on le voit bien dans la caméra, j'imagine. Ouais, regardez là. Ça va être pas pire ça, tantôt là. Il reste encore deux semaines ni trois semaines. Voici le Purps, numéro un, celui qui sent la lavande. Vraiment très beau là, comme cocotte. Ils sont vraiment très belles ici. Je sais pas si on le voit très bien. Mais les couleurs là, sont vraiment belles. C'est dommage que j'aime pas euh, le lilanol, mais ça va vraiment être le lilo, lavande, c'est garanti. Herbs numéro 1 J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donnez un pouce, écrivez un commentaire. Et n'oubliez pas qu'on va s'améliorer dans la deuxième grow. Et suivez aussi là, ma deuxième grow qui est déjà commencé avec les Wet Panties dans ma 2x2. Deux deux. Et mon autre lumière, la SF1000. Donc c'était Winman qui vous dit revoir avec sa SF4000 de Spider Farmer. Je vous adore et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!